Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver par cette vidéo. Je m'appelle Jerry. si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois que tu n'es pas encore abonné, je t'encourage de le faire là maintenant pour ne manquer aucun enseignement que je partage avec mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un nouveau sujet. Nous allons comprendre l'esprit de 1 Corinthiens 13. Verset 1, on va lire tous les chapitres pour comprendre ce que c'est la charité ou l'amour. Quel est donc cet amour que la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 13? Est-ce qu'il s'agit de l'amour du monde? Est-ce qu'il s'agit de cette charité qu'on nous a enseigné qu'il faut donner à manger ou partager ou la solidarité? Est-ce qu'il s'agit réellement de cette charité que nous voyons, que nous pratiquons ou que nous pratiquions à l'époque, par la grâce de Dieu, nous allons justement comprendre. Donc on va lire sans plus tarder, la Bible dit ceci, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erin qui résonne ou une cymbale qui rétentit. » Amen. « Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même les langues des anges. » d'accord. Si je n'ai pas la charité, dans d'autres versions, on dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comparable à une cymbale, à un hérin qui rétentit, n'est-ce pas? À une cymbale qui rétentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, hein, quand j'aurai le don de prophétie, de voir des choses, d'être de, la voix du Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on est prophète, ça veut dire on, est, on parle selon Dieu, l'insidieux éternel. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la science de tous les mystères, de comprendre, d'expliquer tous les mystères qui peuvent arriver, d'avoir même la révélation, de comprendre ce que c'est le coronavirus et d'expliquer d'autres choses que la science ne peut pas expliquer, n'est-ce pas D'accord Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand j'aurai même la foi, n'est-ce pas Quand j'aurai prié pour des paralytiques, quand j'aurai fait des miracles, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas Quand j'aurai fait tout ce que vous voulez. D'accord Jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je suis rien. Il dit quand j'aurai fait tout ça, quand j'aurai guéri des malades, quand j'aurai opéré, ressuscité des morts, je ne sais pas quoi, transporter des montagnes, changer des situations, n'est-ce pas Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. D'accord Et quand je distribuerai, on va s'attarder sur le verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. On va s'arrêter là même, nous allons plus s'attarder sur le verset 3. Voici bien aimé, nous venons de voir que quand j'aurai tout, quand j'aurai euh, fait des miracles, quand j'aurai distribué mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'aurai même, euh, quand j'aurai pu me donner moi-même, me livrer comme un sacrifice pour être brûlé, n'est-ce pas Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, juste une question avant de développer bien-aimé. Oh, la charité qu'on nous a fait comprendre et nous a enseigné, c'était, n'est-ce pas, donner pour son prochain, n'est-ce pas On vient de voir que... Même si j'ai je, je distribué mes biens, n'est-ce pas C'est ça la, la charité, distribuer ses biens. D'accord Mais la Bible dit que même si je venais à me livrer moi-même à la place d'autrui, cela ne me servirait à rien si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité. Or, oh, la charité, par définition, selon ce qu'on nous a fait croire, ou selon ce que nous connaissons, n'est-ce pas C'est donner quelque chose à autrui. C'est venir en aide. C'est le service qu'on peut rendre à autrui, n'est-ce pas et c'est sur ça, la charité. Mais la Bible dit ici, même si je venais à faire ça et que je n'ai pas la charité, cela ne me servirait à rien. Je ne suis que rien. Bien aimé, voici la révélation de ce chapitre. Voici l'esprit de 1 Corinthiens 13. La charité dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de cet amour-là dont on parle. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que aujourd'hui, tu peux distribuer tous tes biens. Tu peux te donner en sacrifice. On a vu, par exemple, juste une, une parenthèse, en France, en 2018, on a vu un officier de gendarmerie qui s'est substitué, n'est-ce pas, à une otage. Il, il s'est donné lui et l'otage a été libéré. N'est-ce pas Il était dans son exercice. Il a fait quelque chose d'encourageant, de noble, qui reste dans l'histoire. N'est-ce pas C'est cet exemple dont la Bible vient de voir. Ce monsieur, il s'est donné, il s'est brûlé, il s'est donné pour l'otage. N'est-ce pas Mais la Bible dit, dans ce contexte, même si tu venais de faire un tel acte, si tu n'as pas cette charité dont on parle ici dans la Bible, cela ne te sert à rien. Oh, la charité dont on parle ici, bien-aimé ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle qui consiste à donner à son prochain quelque chose. Ce n'est pas celle qui consiste à se substituer, n'est-ce pas? À une otage, à une personne, à se sacrifier pour son enfant, pour son, pour sa femme, pour son père, pour je ne sais qui. Ce n'est pas cette charité ici dont la Bible veut parler. La Bible veut parler de l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est qui nous, c'est qui te connaît, c'est toi Dieu. Il a dit ça dans Jean. N'est-ce pas? La volonté de Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi Dieu, qui m'a envoyé, c'est qui a déclaré Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi Dieu, le seul. C'est ça la charité, bien-aimé. Si tu n'as pas cet amour dans ton cœur, ce que tu pourras poser comme acte ne te servira à rien. Voilà l'esprit de 1 Corinthiens, bien-aimé 13. Il s'agit de parler de Jésus-Christ autour de toi. Il s'agit de prêcher Jésus-Christ, d'appeler à la repentance ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il s'agit d'appeler des pécheurs, de venir à Jésus-Christ, d'abandonner le péché, d'abandonner le mal et de venir à Jésus-Christ. Ainsi donc, ce que tu pourras faire en prêchant Jésus-Christ prendra son sens. C'est cela l'amour, c'est cela la charité bien aimée. Ce n'est pas ce chapitre qui a été mal compris et mal interprété, où on voit l'anglais des journées, c'est celle des mariages dans les églises. Un jour, nous reviendrons sur les mariages dans les églises. Ce n'est pas biblique bien-aimé. Nous reviendrons et nous comprendrons que l'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour du relationnel. Ce n'est pas l'amour où tu vas aimer ta femme, où tu vas aimer ton enfant. Ce n'est pas cet amour dont on parle ici. Il s'agit de l'esprit de Jean 3, 16, l'amour suprême de Dieu qui nous a aimé le premier et qui a envoyé son fils unique afin que cet amour qui est rentré en nous soit également prêché chez les gens. Que cet amour soit prêché chez les gens afin que les gens connaissent que même si tu distribuais tes millions, même si tu venais à te sacrifier, n'est-ce pas on voit cet esprit de sacrifice, ceux qui sont souvent dans les services de police, de pompiers, autres bien-aimés. Ils ont cette responsabilité, ce sens de sacrifice. Oui, c'est bien, c'est nécessaire. Mais, à côté de cela, il faudrait qu'il y ait l'amour de Jésus-Christ, c'est-à-dire la connaissance de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, dans la vie de maintenant, parce qu'il ne s'agit pas d'aller connaître après, hein, d'accord si tu ne connais pas Jésus-Christ dans la vie de maintenant, tout ce que tu auras fait comme des bonnes œuvres, tout ce que tu auras posé comme des œuvres de charité, cela ne servira à rien. Tu passeras n'est-ce pas au jugement. Or, oh, Dieu n'a pas envoyé son fils pour être pour juger le monde, mais il a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé par lui, selon Jean 3. Mais toi qui penses que partager à quelqu'un ce serait ça la charité. Non, tu te trompes, bien-aimé. Or, oh, ce que nous posions jusqu'à là, ce sont simplement des actes de charité. Oh, pour manifester la charité proprement dite, il faut que tu connaisses Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, Jésus n'est-ce pas, qui est amour. Qui est amour, qui va te dire, aide ton prochain. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui va te dire, voilà, aime ton prochain comme toi-même. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui va te dire, tu ne tueras point. C'est Jésus-Christ qui va te dire, il faut que tu vives dans la cohésion, dans la paix avec autrui. C'est cela l'esprit de 1 Corinthiens 13, bien aimé. Même si je venais à me brûler, je venais à donner mon corps en sacrifice, en me brûlant. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà l'esprit de 1 Corinthiens, bien aimé. Alors, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point d'envieuse. De, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. C'est ça, la charité de Dieu. Ici, il s'agit de l'amour de Dieu qui est patiente, n'est-ce pas Qui te donne encore le temps. Voilà la patience. Il te donne encore le temps de te repentir. Il te donne encore le temps de venir à lui parce que le temps n'y est plus. Mais malgré ça, il te dit, mes bras sont ouverts. Viens, la porte est frappée. Il ne reste qu'à toi. C'est à toi maintenant d'ouvrir la porte. Elle n'est pas envieuse, l'amour de Dieu. Ça n'envie pas. Voilà un peu euh, ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Donc, il ne s'agit pas de cet amour qu'on nous a enseigné dans les églises, le relationnel. Ce n'est pas le relationnel. Ce n'est pas l'amour que nous pouvons manifester à autrui, dans la société, dans la vie quotidienne. Mais il s'agit plutôt de parler de Jésus-Christ, d'apporter cette parole de paix. D'apporter cette parole qui sauve. Parce que bien-aimé, et retenez cette chose. Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous ayons la vie physique. Mais Jésus-Christ est venu. Il s'est sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle. or oh, la vie éternelle, c'est dans l'esprit. Ce sont les âmes qui doivent être sauvées bien aimé Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Si je ne prêche pas Jésus-Christ, que moi j'ai connu, cela ne me sert à rien. Voilà ce que ça veut dire. Si tu n'enseignes pas Jésus-Christ, que tu as connu, qui est merveilleux, qui peut nous, qui peut nous sauver des, des griffes du diable, qui peut nous libérer, n'est-ce pas, de ce monde, si tu n'as pas cet amour, d'accord Et que tu gardes cette parole pour toi-même. Voilà ce que ça veut dire. Tout ce que tu auras fait, tout ce que tu auras entrepris dans ce monde, ne servira à rien, bien-aimé. Ne servira à rien. C'est pour cela qu'il dit, n'est-ce pas qu'elle euh, ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. C'est ça. Il faut que tu prêches la vérité. Or, la vérité de Jésus-Christ, c'est que les hommes, n'est-ce pas, abandonnent le péché. L'injustice, c'est que les hommes pratiquent la justice. N'est-ce pas C'est ça la charité dont on parle. Et nous qui avons connu ça, premièrement, nous devons justement relayer ce message pour que ceux qui sont encore dans l'ignorance ceux qui vivent encore, n'est-ce pas, dans les envies, ceux qui vivent encore dans, dans les jalousies, ceux qui vivent encore dans l'injustice, viennent au Seigneur. Et ainsi donc, nos œuvres de charité prendront leur sens véritable, bien-aimé. Sortons de ces choses, de lire euh, les versets bibliques euh, par notre intelligence et finalement s'arrêter sur les Écritures, priant Dieu pour que Dieu nous donne la révélation bien aimés pour que Dieu nous donne la révélation. J'aime bien le verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Nous avez vu ces grands de ce monde qui sont en train de distribuer des biens, leurs biens. Ils distribuent, ils veulent la solidarité, n'est-ce pas? C'est bien, bien aimé. C'est bien. Mais ceci va certainement consoler que la chair. D'accord C'est bien, nous sommes en détresse. Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui va nous secourir. N'est-ce pas Quelqu'un qui va nous aider face à une situation. C'est très bien. Mais cela n'est pas important. Pourquoi Parce que bien-aimé, on peut s'en passer de ces choses. Refuse-moi quelque chose à manger. Parce que demain, je pourrai en trouver. Refuse-moi un vêtement. D'accord Si je travaille et si j'ai des, des, des moyens, je prends l'acheter. Mais si on t'empêche de connaître Jésus-Christ bien-aimé, on t'empêche de vivre. Si on t'empêche, n'est-ce pas, d'entendre, de connaître Jésus-Christ, on t'empêche de vivre et finalement de vivre éternellement. Oh, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle bien aimé La Bible dit au verset 9, Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, sera venu, qu'est-ce qui sera venu, bien-aimé, c'est le salut, n'est-ce pas, c'est le salut, il dit, quand ce qui est parfait sera venu, d'accord, ce qui est partiel dis, disparaîtra, voilà, bien-aimé, si on te donne aujourd'hui un vêtement, cela, n'est-ce pas, est euh, euh, euh, partiel, comme on dit, D'accord Cela est partiel, d'accord Et éphémère. Si aujourd'hui on te donne une voiture, une maison, n'est-ce pas, un bien, cela est éphémère. Mais lorsque euh, ce qui est parfait sera venu, le, le, le, le partiel disparaîtra. Voilà l'esprit de un Corinthien bien-aimé, cherchant la vérité par la révélation du Saint-Esprit cherchant la vérité par la révélation du Saint-Esprit bien-aimé, nous allons arriver à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, c'est bien que tu partages tes biens avec autrui, mais également pour que ces biens trouvent un sens, partage la parole du Seigneur Jésus, parle de Jésus-Christ qui est le Seigneur, qui est le Sauveur et qui revient. C'est cela l'esprit de 1 Corinthien bien-aimé. Donc je voulais partager, j'ai voulu j'ai voulu partager cet enseignement et ces quelques versets avec vous. Partage-le aussi avec des frères et sœurs, ne le garde pas pour toi bien-aimé. Et abonnez-vous à ma, à ma chaîne YouTube MG Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.